Selon que vous étudiez dans un programme technique ou en sciences, vous passerez probablement entre 4 et 6 sessions au cégep, peut-être même plus. Chaque session, vous aurez plusieurs cours à votre horaire. Pour chaque cours, vous recevrez du matériel à lire de vos enseignants, des présentations, des exercices et vous devrez remettre des devoirs et travaux de session. Il sera donc essentiel d'organiser vos dossiers et fichiers de manière à vous y retrouver facilement. Dans cette vidéo, je vous propose une façon de créer une arborescence pour gérer vos fichiers efficacement durant vos études collégiales. J'espère que cette méthode vous sera utile, même une fois que vous serez rendu à l'université ou sur le marché du travail. Commencez par aller à votre dossier « Documents ». Pour cet exercice, j'aimerais que l'on s'assure de débuter avec un dossier « Documents » vide, ou du moins en apparence. Voici un petit truc facilement réversible. Dans votre explorateur, allez sur « Documents ». Si ce dossier est vide, vous n'avez rien à faire, vous êtes prêt pour la suite de cette vidéo. S'il contient plusieurs dossiers et fichiers, sélectionnez-les tous avec le raccourci CTRL plus A. Cliquez ensuite sur Propriétés dans le ruban ou dans le menu contextuel en cliquant sur le bouton droit de votre souris. Dans la boîte de dialogue qui apparaît, cochez la case Cacher, puis cliquez sur OK. Dans la boîte de dialogue de confirmation, cochez le bouton de radio N'appliquez les modifications qu'à ce dossier. Cliquez sur OK. Tadam! Votre dossier Documents est vide comme un œuf. Pour revoir vos dossiers et fichiers, allez à l'onglet Affichage et cochez la case Éléments masqués, et vous revoyez vos dossiers cachés en semi-transparence. Décochez la case et ils sont repartis. Bon, nous pouvons maintenant travailler. Nous allons commencer par créer un dossier pour un cours en cliquant sur Nouveau dossier. Étant donné que j'enseigne dans plusieurs cours d'introduction avec des codes différents, je vais nommer le mien 412-XYZ. d'union Vous pouvez ajouter un mot-clé de votre cours comme « français » ou « mathématiques ». Ici, je vais ajouter « logiciel ». Double-cliquez sur le dossier pour l'ouvrir. Ajoutez un sous-dossier et nommez-le « devoir ». Créez trois nouveaux sous-dossiers, cette fois en utilisant le raccourci clavier « CTRL plus majuscule plus N ». Nommez le premier « Exercice », le deuxième « Lecture » et le troisième « Travail de session ». Dans ces quatre dossiers, vous pourrez classer les ressources de vos cours. À la racine du cours, c'est-à-dire au même niveau que ces trois fichiers, vous pourrez enregistrer votre plan de cours. Je vais créer un document Word vide pour vous donner un exemple. Vous pourrez bien sûr créer d'autres dossiers propres à chaque cours, comme laboratoire, travaux pratiques ou autres. Maintenant que vous avez créé un dossier pour un de vos cours, vous pouvez le copier et le renommer pour chacun de vos autres cours. Cliquez sur « Documents » dans la barre d'adresse pour revenir un niveau en arrière. Sélectionnez votre cours en cliquant sur son icône et cliquez sur « Copier » dans l'onglet d'accueil. Prenez note du raccourci clavier « Ctrl plus C ». Nous allons l'utiliser pour les prochaines copies. Collez votre dossier en cliquant sur Coller, juste à droite dans le ruban. Prenez note du raccourci CTRL plus V. Nous allons l'utiliser lui aussi. En cliquant sur Coller, Windows fait une copie de votre dossier en ajoutant trait d'union Copie. Renommez-le en cliquant sur le bouton Renommer dans le ruban. Notez le raccourci clavier F2 pour Renommer. Personnellement, je vais utiliser les codes de cours des cinq cours d'introduction que j'enseigne mais vous devriez le faire avec les codes de cours et un mot-clé de chacun de vos cours de la présente session. Pour les quatre prochaines copies, je vais donc utiliser les raccourcis clavier. Je sélectionne un dossier et je le copie avec CTRL plus C, puis je le colle à quatre reprises avec le raccourci CTRL plus V. Il ne me reste plus qu'à renommer mes dossiers en utilisant le raccourci clavier F2 pour chacun. Tous mes cours débutent par 412 parce que j'enseigne en bureautique. Vos cours de français, philosophie, anglais, mathématiques et autres auront bien sûr des codes différents. Si vous ouvrez vos dossiers, vous voyez les mêmes sous-dossiers que dans le premier que nous avons créé, puisque nous l'avons copié. Maintenant, en cliquant sur le chevron à droite de documents dans votre barre d'adresse, vous voyez tous les cours de votre session et vous pouvez passer d'un cours à l'autre en un seul clic. C'est vrai même lorsque vous êtes plus creux dans vos sous-dossiers. Lorsque la session est terminée, créez un dossier et nommez-le avec le numéro de l'année suivi de l'automne ou hiver, ou seulement les lettres A et H. Déplacez les dossiers de tous vos cours de la session terminée dans ce dossier. Votre dossier document est maintenant prêt pour la nouvelle session. Lorsque vous aurez besoin d'accéder au fichier ou à un devoir d'une session antérieure, vous pourrez y accéder rapidement. Je suggère habituellement d'éviter de placer les dossiers de la session en cours dans un dossier de session dès le début de celle-ci. Cela vous évite d'avoir à creuser un niveau de trop chaque fois que vous voulez accéder à vos cours. Autrement dit, placez toujours vos dossiers de la session en cours à la racine de documents et ne les déplacez dans un dossier de session qu'à la fin de celle-ci. Ce que nous venons de faire ensemble consiste à créer une arborescence, soit une hiérarchie de dossiers et sous-dossiers pour organiser vos documents. Il existe des méthodes pour organiser des documents de manière plus rigoureuse. Celle-ci est assez simple et devrait vous permettre de rester organisé durant toutes vos études.